Je m'appelle Jarod, j'ai 18 ans, j'habite ici depuis que je suis né. Je connais tout le quartier par cœur, tous les recoins du quartier, je les connais, je connais tout. Quand t'es petit, tu t'aventures avec tes potes, tu, tu vadrouilles en gros. L'association Arc 75, c'est une association de prévention spécialisée. Et en fait, nous, notre travail, on est éducateurs de rue. Ça consiste en fait à aller à la rencontre des jeunes sur l'espace public et dans les lieux qu'ils fréquentent, c'est-à-dire les parcs, les terrains de sport, les sorties scolaires, etc. Créer des liens avec ces jeunes-là, enfin avoir une relation qui peut leur permettre par la suite de demander de l'aide par rapport à des démarches d'insertion professionnelle, liées à la scolarité, ou même partager des moments de loisirs avec, euh, avec ces jeunes. <rire> <rire> ça va, Ismaël bah Tu ne dis pas bonjour On se serre la main Normalement, non Ça va, ouais, ça va. Ce que j'aime bien dans le quartier, c'est l'ambiance. Tout ça, ce que j'aime pas, il n'y a rien que j'aime pas. C'est le quartier. Que ah, l'ambiance du quartier, elle est joyeuse. <rire> voilà, ça c'est le quartier. Quand on a des enfants, en fait, on fait connaissance de plein de parents, parce que les enfants se, se connaissent entre eux, donc du coup, le quartier change, l'œil sur le quartier change. Euh, avant, je ne passais pas du tout ici, où il y a un jardin partagé, il y a des parcs, il y a plein de gens. J'aime bien bah, le côté populaire. Il aime bien a plein les restaurants. On a, on a plein d'endroits où on peut manger, euh, voilà. et puis c'est vivant, c'est un quartier vivant. J'aime le 13e parce que c'est un mélange de tout. Euh, c'est très, euh, très social. D'ailleurs, je crois qu'il y a plus de logements sociaux que de, que de logements privés. Il y a beaucoup d'infrastructures comme les stades. Il y a des studios et tout, et tout pour enregistrer, pour les rappeurs et tout. Et tout. C'est un quartier euh, où il y a beaucoup de cultures, etc. Il y a le quartier chinois, il y a des foyers euh, de travailleurs étrangers. Il y a, il y a tout, un tas de, tout un tas de cultures qui se mélangent. C'est des logements qui sont en bordure d'un parc. Tous les jeunes se retrouvent dans le parc pour jouer quand ils sont plus jeunes et pour discuter quand ils sont plus âgés. Et donc déjà, je pense que c'est la configuration qui veut ça. Ça fait vraiment petit, petit quartier dans la ville. Quoi. Je ne pourrais pas habiter pas. J'ai grandi ici, il y a tous mes potes ici. Les quitter, même quitter mon secteur, c'est un truc que je ne peux pas.